Bonjour à tous, vous arrive-t-il, lorsque vous voyagez, de prendre le temps, de prendre le temps, de vous arrêter Comme on le dit très justement, de profiter du voyage. Voilà, donc là, je rentre, je suis dans les Alpes, et euh, voilà, bien entendu, il fait jour, et parce que je suis arrivé en pleine nuit, donc j'ai pas pu voir tout ça, donc je découvre ce, ce décor absolument somptueux, vous voyez une cascade, et il est évident qu'avec la caméra, enfin avec le téléphone, avec le, la, la petite lentille qu'il y a, ça ne peut pas, en effet, refléter... Euh, la grandeur de ce spectacle. Mais je voulais partager ça avec vous. Puisque ça m'avait frappé, je vous dis, allez, je vous fais cette petite vidéo, ça fait du bien. Pensez à vous arrêter de temps en temps, même lorsque vous faites de courts, de longs voyages. Prenez le temps de vous arrêter, de poser la voiture et de profiter du paysage. Voilà, que je partage là, euh, avec vous en ce moment. Voilà, profitez du voyage. Et merci de participer à ce programme millésime. Si vous n'êtes pas encore inscrit, cliquez sur le bouton en dessous. J'espère qu'avec mes vidéos et tout l'autre contenu que vous allez voir de l'autre côté, en cliquant sur le lien, que je pourrai vous aider à faire de votre quotidien quelque chose de meilleur, à vous sentir mieux, mieux avec vous-même, avec les autres, avec votre environnement. Voilà. Vous aider à favoriser votre optimisme. Un petit message chaque jour, plus plein, plein d'autres petites choses. Allez voir ça. moi en attendant, je continue ma route. J'ai profité et je vous ai fait profiter. Je vous souhaite une bonne journée et à demain. Ciao.